Personne n'avait envie de faire un truc aussi complètement dingue qui serait retapé dans 15 ou 20 ans. Enfin, voilà. C'était un projet tellement fou euh, que personne ne voulait y aller. <rire> On a décidé de réhabiliter ce hameau euh, à Balazuc, ce hameau sans route, euh, dans les gorges de l'Ardèche, par des chantiers de jeunes. On s'est rendu compte qu'il fallait un lieu faire quelque chose. Et trouver un lieu quand on a 20 ans, 25 ans, euh, pas d'argent, euh, évidemment on va trouver une ruine quelque part. Ou, mais euh, dans notre esprit c'était toujours, il, y avait une, il fallait qu'il y ait une dimension sociale. On s'est intéressé à un hameau, un petit hameau en ruine dans les gorges de l'Ardèche. Et là on a entrepris de le réhabiliter et de recréer euh, une ville et une vie euh, qui nous ressemble. On a acheté euh, au départ sous forme privée, c'est euh, moi, petit à petit, on a mis 3-4 ans à acheter, euh, parce qu'il y avait 10 propriétaires. Alors, au début on était 4, puis après 2. Et puis après en fait c'est les chantiers de jeunes, les jeunes de ces chantiers qui sont venus, revenus, revenus, qui se sont appropriés ce projet et ensuite donc, qui ont permis euh, qu'ils se, qui se développent. Il faut aussi savoir comment compter sur nos propres forces. Quoi. Nous, on avait trois sous, on n'avait rien. Qu'est-ce qu qu'on a, nous On a le temps, on a l'huile de coude, on a un peu de gingembre, on a plein de trucs, on a des copains, euh, on a... <rire> avec ça, mais on fait des trucs fantastiques. Quoi. Pour nous, le chantier de jeunes, il devait... Euh, vraiment, son intérêt il était avant tout pédagogique. Donc, c'était euh, vraiment une expérience que vivent les jeunes là, qui leur montrent qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien ou, ou quasiment rien. Ils découvrent d'une part cette capacité à faire. Ce, ce village, il a été reconstruit que par des gens qui ne savent rien faire, quoi. Mais il est reconstruit, quoi. <rire> Donc, montrer que même si on ne sait pas faire, ben, on, on peut apprendre et même si on n'a pas d'argent, on peut faire quelque chose. quoi Et puis surtout, si on est ensemble, si on est capable de s'organiser ensemble. L'intérêt, ce n'était pas de reconstruire ce hameau. L'intérêt, c'était ce qui se vit euh, par ce chantier de jeunes pour pour les jeunes. Finalement, le social il est venu par là. Finalement, on s'est rendu compte que c'est ça qui est, qui est vraiment important. Après, évidemment, on a créé des activités parce qu'il fallait que des gens vivent, vivent sur le site. Donc on a créé une ferme et puis on a créé, après, on fait des activités d'accueil, d'animation, de formation, de... Mais le, le, le but, il, est, il nous paraissait pédagogique. Prendre du pouvoir sur nos vies, quoi. Prendre du pouvoir sur nos vies, c'était au départ, là, dans les années 70, c'était essentiel. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, individuellement. Mais justement, il faut dépasser ça. Parce qu'on euh, ne peut pas être qu'une somme d'individus, ce n'est pas possible. Une société ne fonctionne pas comme ça. Si ça existe, c'est parce que des gens ont porté les choses. Et dans, dans l'âme de ce lieu-là, moi, je, je veux qu'on respecte le fait que c'est le fruit du bénévolat. C'est pas l'argent qui a fait ce lieu, c'est les gens.